Hey, hello, Exiles. Ici Zelk en compagnie de Gecko. Pour la suite de la vidéo précédente où vous avez arrêté juste devant Combs, le petit boss de la zone. Mon cher Gecko, un petit mot. Il fait chaud. Il est chaud mais oui on est dans un volcan On est dans un <rire> volcan Trois quoi Tu chaud, vas faire trois papa. Mais t'es con Mais es con mais je joue un petit archer avec une peau de loup sur les épaules qui tire des flèches de glace. Hein. D'ailleurs quand tu regardes bien si tu zoomes un peu sur ton armure là on oui. dirait qu'elle est en feu tu vois elle est, elle est bien elle est dans son, elle est dans son élément tu Ouais. vois. Euh... Une peau de gnou en fait. peau de gnou, exactement du Bon, j'explique boss... la petite strat pour le boss, c'est pas compliqué ah bah, On va rentrer dans rentre en une grosse zone. zone Bon t'as le boss en plein milieu, Allez, moi, moi un gros guerrier avec une grosse arme Waouh Il y va. Let's go donc, tu vois, Ah oui d'accord bah, Je pensais pas ah, que... que il y a différents. Oh putain ça va ouais, Donc, Tu vois, il y a plusieurs trucs Ah Plusieurs trucs de flammes, de lave, là, qui sur les b sur les bords Easy peasy Et Certains vont commencer à lancer des boules de feu Donc tu te Quand. mets à l'autre bout à chaque fois tu vois par exemple ah, nice. celui du bas, maintenant ça va être celui du haut Donc on se met vers le bas Ok, moi je vois rien mais on va dire que oui une strat sera toute conne, c'est esquive ce putain de truc qu'il fait là Ça là au sol. Ouais. Ouais, oui, ça. ah genre ça, parce ça c'était mal Ah oui d'accord oh, es, bon, On est en normal mais à, à, au niveau tu verras ça pointe cher Ah des sbires Ensuite il fait pop des zads, c'est plus simple Ensuite, fonds, non, mais est Il y a Bassad bassade en vrai ouais. Non mais euh, il, est... il prend plus cher le boss que les ads. Mais oui on lui donc, met des airs Comment est-ce que tu as dit qu'on esquivait... Comment com on voyait les boules arriver là déjà bah c'est simple tu vois il y a une petite explosion qui se produit près de hum, espèce de coulée de lave. D'accord. C'est à ce moment là que les boucles de feu vont sortir de l'endroit. En fait non je vois pas. Non tu vois pas, c'est pas grave. Ouais. De toute façon tu vois des choses. De toute façon avec ton écran aussi, hein. Savoir ce que tu vois, ce que tu vois pas. Ok mais là ça fait deux fois que ça. Ah, ah vois, oui exemple, non oui je, je vois. Voilà. Ah, ah mais c'est deux à la fois on on ce se coup là J'arrive, oh, j'y arrive, j'y arrive, viens Oui ah, là, Tu vois maintenant l'explosion est là. Heureusement quoi alors Allez meuf Alors attends, hop Ok, on va faire ça... Ouf, oui non Ah, et voilà, et maintenant il fait peur des petites strannes, c'est tout bignon Ah non, mais, tain, mais il est relou ce boss mais Surtout ces bruits qui sont relouchons... <tousse> <Mais, attends. tousse> <tousse> il, il est plus simple que d'un réseau, hein lui, Dareso est franchement compliqué par rapport à nous. Pas... que si, au fait, c'est une fausse simplicité, Ça, Tu vois, Tu fais une erreur de placement, il touche à un moment, ouais, on merci, laisse, Oui, ouais, là, non, normal, c'est très bien, normal, c'est facile, c'est cool, c'est gentil. la normalité <rire> de merde. Oui, c'est très Allez, bien. Voilà. Oh, nous l'avons là Oh, oh c'est bon Oh, magnifique, et je loot, je loot comme un ninja. Fuck you Mais <rire> je me casse Je T me, tu me casse C'est vraiment un gros bâtard, j'étais même pas en train de regarder <rire> en plus. Mais chers amis, c'est la fin de la vidéo en espérant que vous avez apprécié. Non, je déconne je déjà. Je je je attendez. Moi, on va aller je activer vais activer le rayon pénis. C'est une crise, mon... Quoi Attends, là je sais plus ce que je dois prendre du coup. Euh, je ne sais pas, <rire> je ne suis pas dans ta tête. Ouais, ouais, ouais, dans le doute on va partir pour aller, aller chercher le Master of Force. <rire> on soit heureux, c'était de la merde, le loot. Bon, euh, bon, ouais, on verra bien plus tard, mon fou. Un point de talent ne changera pas grand chose vu que j'ai eu mon truc Kirox euh, là. On va aller. Comment il est trop pété Rien à peur Bon alors t'es où là Du coup tu fais quoi Qu'est-ce qui se passe On est quel jour On est de retour en ville, oui. une fois que tu as vendu ton stuff, enfin vendu ton stuff, vendu ce que t'as en surplus, etc. Voilà, là, oui, on oui. va reprendre le Weapon et on va aller parler à Lady Dialla, Cristal Ah Redemps. oui, la sacrée Dialla La salope ne ouais. pas ce que j'ai dit. Il <rire> a la sacrée Dialla. Je l'ai pas dit non plus, mais je l'ai pensé tellement fort que vous m'avez entendu. <rire> <rire> Cher auditeur Dialla qui va nous faire euh, un trou dans le mur. Exactement De Christo, c'est ça, hein c'est ça que tu m'avais raconté... Euh... Yep Tu lui as parlé Non, non, pas non, encore... Voilà, c'est parti T'as déjà fini l'acte 4 avec ton là, toi Ouais D'accord ah, Tu verras, c'est plus super Oh... Ah c'est bien... Nice Et on va rentrer... In the body of the beast, là que dans le ventre de la bête C'est là que c'est dégueulasse, tu m'as dit Et tu verras... Bah, c'est le ventre de la bête, c'est pas genre. Euh, genre une métaphore, c'est le ventre de la bête. C'est les intestins, le, le foie. Tout ça, quoi. Sympathique, sympathique. Oui, oui, oui, c'est chouette. Et tu verras que c'est une bête bizarre parce qu'elle a des yeux. Regarde si tu vois. Ouais, elle, Attends, elle, a, des a, yeux, elle a des yeux un peu plus. Moi, je, oui, joues, y a des je suis déjà rentré <rire> Oui, le mec, il est déjà rentré, <rire> en train de défoncer. le... Ah, il y a des décors, ah, je sais pas, j'avais pas. Non, non, non. Non, mais si, ça va quand même. Il y a des yeux partout, c'est dégueulasse. Ça C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Oui, voilà. C'est pas mal dégueulasse. C'est assez glauque, je trouvais. Mais pas trop cette zone. Non, mais oui, c'est. Bon, ça va. Ça va. Oh, mais a du peuple, du monde Pour le moment, c'est juste des yeux. Oh, a encore un tourment de mutilator Mais si Tourment de mutilator. Elle mutilator. Arrête de bouger Alors, j'arrive, on se TP, on va finir le map parce qu'il a un peu de mal. Il est là Oh, il est le temps de se Voilà. Quel grenou. Parce que j'étais pas là, t'es tout fait tout seul. Exactement, je n'ai pas assez d'épaisseur d'ailleurs, combien tu as de ton. Euh, euh mon spell principal, j'en ai 944. Ah ouais, not bad, je suis à 200. D'accord, mais t'en envoies <rire> envoie oui, 8000 à la fois là. Ouais, enfin j'en envoie pas mal, donc ça, ça va, ça compense. Et puis c'est 200 à l'aller, tu vois, et vu qu'il y a le retour en ah plus, ça... ok etc. Ok ok ouais, C'est pas mal. Mais bah, au CAC pur, je suis à 1500, donc ça va. Ça va. Quoi, t'as un autre sort Oui, c'est cac. Ah oui oui ah, d'accord C'est quoi ça Mais des saloperies je cherche pas c'est des saloperies Ah oh, mais c'est dégueu ça devrait vous voyez, Oui par exemple zoom sur ces saloperies ici non, Regarde t'as vu la espèce d'araignée ici Où ça Ah non, là. non non mais non meurs, <rire> meurs. Arachnophobe bonjour Espérons que vous aimez notre playthrough. Tout à fait solidaire hein le pire, c'est quand on ouvre un coffre, c'est dégueulasse, c'est juste dégueulasse. Ah oui, c'est pas vraiment un coffre, c'est plus euh, un, des cocons, euh, voilà. Un mini cerveau. Enfin, je sais pas, non, dedans on dirait. Oui, euh... tu vois, toutes les cache thoracique, enfin, je sais même pas si c'est des caches thoraciques. Là, on dirait des os par exemple. Ouais, non. Et Ici, on dirait des, des tentacules bizarres, genre des champignons. Ouais, ça bouge, c'est très chelou. Oui, c'était est, cette envie. c'est vivant Tout est vivant. Donc là, on part en direction de quoi que va en euh... faire Alors, en fait, on est quêtes. rentré dans, dans le ventre de la bête. Quel est celui qu'on a de la bête Juste en fait, la en bête. Gros, là. En là, gros, là, on est dans le ventre de la chose qui euh, crée la magie, entre guillemets. Oh. Dans, dans, dans, dans le monde de Wrecklast. Du coup, voilà. Et en fait, on est rentré dedans parce qu'il en fait, il y a un mec qui n'est pas super gentil, qui s'appelle Malakai, qui a pris le contrôle de la zone en mode bitch, bitch, bitch fuck you, et qui est en train de répandre les ténèbres sur le monde. Et nous, on est là pour lui péter, les, pour lui péter la gueule. D'accord. Et bientôt, on va rencontrer quelqu'un que tu connais Ah bon Une amie de longue date ça Bah tu verras, je te ferai. <rire> ah tu verras, je, je, je vais pas te donner l'astuce, je vais pas te donner la strat dans le combat et je te laisserai faire. Je, laisserai, je te regarderai mourir, ça va être drôle. <rire> on va mourir <rire> Oh oui ah, jamais de la vie. Oh, bah, je te laisserai faire, juste pour fun. Le... Bon, là ça va être concentration, donc si on m'entendait pas parler pendant le boss, euh, je faisais pas de questions. Non, mais t'inquiète, ça sera pas long, tu mourras ravi. D'accord. <rire> encore plus rassurant. Ah, je pense qu'il y a un mini-boss ici, enfin un unique. Je vais aller le chercher. Oui, voilà, c'est une araignée, mais elle est blanche. Non, ça va rien, ça m'a fait hyper mal. Là. Je pense que c'est l'araignée. Quoi Oula, j'ai un coup de lag. Like. Regarde ta vie. Ouais, j'ai un truc qui me pète la gueule, je sais pas c'est quoi, c'est assez chelou. Oui, mais c'est ça, c'est le boss. The Bone Queen. La reine des eaux. Mais elle me, me crache dessus, tu sais. Dans ce bout-là. Oui, c'est ça, elle envoie des espèces de, de trucs. Ah oui, ça là, là, là voilà. Ouais, quest c'est et... répugnant. C'est répugnant, madame Mais va, on va mourir pas ça sur les gens honnêtes Elle a pas l'air d'avoir envie, hein je suis en train de C'est marrant, c'est que, non, que, que tout, mais... ouais, moi je peux pas me mettre derrière. Parce que, enfin, toi, comme t'es au voilà. cac, tu peux te mettre derrière elle, du coup, tu te manges pas sa merde. Moi, si je mets derrière, je, je me prends les aides. <rire> Faut garder les garde les Oh, une boîte. Putain, oui je suis. T'es prêt, prêt, Non. Ouais, si, vas-y. Mourez Tourne à rien Tourne alors autant que je ne cherche plus de rapport dans mes propres propos. <rire> je comprends. Ah, par ici. Attends, on est au niveau 2, du ventre de la bête. D'accord. Ça va être encore plus dégueul, hein euh, oui, ça. Allait. Attends, okay. niveau dégueulasserie. Ça allait là Oui, oui. Enfin, ouais, c'est aussi dégueulasse que le précédent. Quoi, ça reste dégueulasse. Ouais, ça. A... C'est un peu plus sombre, a... un peu plus pastel. Il y, a... y, y a plus reste. des yeux. Non mais y a plein de pics. Ouais ça. Je sais pas dans quelle zone du ventre on est. S'il y a des gens qui font biologie des monstres appliqués, s'ils peuvent s'éclairer. J'ai appliqué. Je sais de quelles tu dis, abeilles abeilles, tu vois, mais je pense pas que ça puisse être une Ah mais ça. En plus ils des choses bizarres. On dirait du sang, mais c'est pas du sang, ça ralentit. Bon ils crachent du goudron. Ces monstres sont peut-être une idée pour le développement des énergies durables. Crash du pétrole, tu sais. Peut-être on peut les domestiquer. je sais crées des choses. crache du pétrole. Bah écoute, ouais. <rire> ah, c'est une idée, enfin, cool. Je sais pas si t'as vu le dernier Jurassic Park, mais il crée bien des choses bizarres, hein, les mecs. Alors, il y a mis de l'ADN de tortue. <rire> ouais, c'est <rire> vrai. Comme ça, tu vois le, la saloperie elle le à mort. Non, mais reviens Reviens Encore, vrai. mais il y en a plein en vrai. C'est cool. Enfin, on peut le tuer pour ça que c'est cool. Tiens, prends ça dans ta gueule! Allez! Voilà! Il n'y a aucune idée de par où on y va, Non, on y va. Oui, bon, on y va, c'est ce qui compte. Mais oui! Ce n'est pas la destination, tiens, toi! Mais c'est le chat! Exact, mais ce, que, que, ce, ce que, que je cherchais! <rire> <rire> mais le fait que tu ah, des Union of Souls! D'accord! Il <rire> va y avoir un gros. Ah, ouais, bah il est gros! Union of Souls, chaque fois que tu tues un des membres du groupe, oui, euh, oui. les autres absorbent son âme et deviennent oui, oui. plus gros, plus de dégâts, plus de vie, tout ça, tout ça. Comme les nains, euh, avant, euh... Ah non, non, mais c'est pas grave. On va repos sur moi, t'as plein de nains qui se donnent des pouvoirs comme ça quand tu les tues. Je le lait, hein. Oula GG Ah, bah, c'est GG moi, au fait. Quoi de quoi Bah, j'ai level Ah oui, mais GG Mais oui <rire> Chiche, <rire> bande de piges, man. Absolument bande de piges. Ouais, bande de sbires. Ah ben bah on y est. Bon je te laisse rentrer. D'accord. Nous sommes dans les bowels of the beast et je te laisse enjoy. Je te laisse faire Attends, attends. Je prends ça parce que je, je rentre peux... avec toi quand même pour que tu, pour que je vois Non mais t'es sérieux déjà C'est ah bah elle oui, est oui, là là. Piti, what mais mais... C'est piti. Attends, attends, attends, attends. La petite piti. Laisse moi. Euh... Non mais elle, elle, elle, elle va start Bouge de fesses Allez moi je me mets dans un coin. Alors, regardez ce qu'elle fait. Je peux pas sortir 40. Ah j'ai compris. On va se mettre là-bas. On va commencer par ici. Mode concentration. Ah, c'est pas drôle, je suis là, tu sais qu'il faut. Ah, arrête, ça va, tu mets vu la gueule du rayon. Vas-y prends le toit juste deux secondes, tu vois. non, non, non. ça va. La première fois, moi, je suis arrivé en mode, ouais, c'est quoi, j'ai la test y'a pas de soucis, elle fait pas super dégâts. Boum, le rayon, boum. Ah, En fait, je comprends que ça m'a pas touché. merde. Tu vois, tu peux tout simplement tourner autour. Ouais, mais je suis pas vraiment euh... Bon. Gros. Métage de Pélus. Parce que j'ai pigé, tu te mets loin, enfin pour un caster, il t'envoie les boules, tu tournes, et puis tu te rapproches d'elle quand elle fait son rayon chelou là. Exactement, et tu tournes en rond. Mais elle est dégueulasse en vrai, elle ressemble à rien. C'est peut-être un peu transformée. Qu'est-ce qui lui est arrivé La préférée avant, tu sais. Oui, elle était gentille en plus Gentille, j'irai pas jusque là. <rire> <rire> Franchement, on voit quelqu'un qui essaie de me tuer plusieurs fois Mais Je me demande pas, si elle était pas. pas plus facile avant Facile avant ou quoi Euh, sur notre forme Dans l'acte 3 hey, hey, regardez. Elle est redevenue gentille On peut la retuer oh Non, non, non. C'est un mort vivant Non, non, elle est en vie On l'a euh, libérée de la corruption ouais et elle va donc nous aider va enfin, euh, euh, nous aider comme un pnj peut nous aider moi c'est sûr qu'elle va nous regarder elle va dire c'est par là allez vous faire <rire> tuer et par là elle va, <rire> va mourir allez go je sais pas bas, donc, au fait, en gros euh, quand on la combat tu sais dans l'acte 3 en fait maintenant oui. euh, une fois que tu la bats son corps euh, se fait happer par quelque chose au lieu de mourir mais, euh, comme avant maintenant elle se fait happer et elle atterrit là au fait parce que en peut-être fait, le gros boss de la zone, Malakai, a décidé qu'elle bah, était assez utile pour lui et qu'elle était assez badass pour dire de la, la contrôler et en faire un, un guerrier. D'accord. Genre le mec, euh, voilà, il. Ah, toi, t'as du niveau, tu viens avec moi Voilà. Le des mec qui crée sa batterie, tu vois. Oh, écoute. Euh, voilà. Je sais pas, moi, j'ai pas encore l'autre. De... <rire> D'accord. <rire> j'ai bien un peu de temps à l'autre, d'ailleurs. Hein, ah, oui, ça. oui, là, je pense qu'on est dans les intestins, tu sais, parce que soudainement, la couleur, elle passe du rouge au brun. Ouais. <rire> Dégueulasse. <rire> Je pense aussi. C'est dégoûtant un petit peu. C'est pas grave. Et mourir oh, ah, Et mourir Une grosse araignée grosse Ah, tu verras en fait ici dans cette zone il y a 4 mini-boss. D'accord. Enfin, mini. Euh, dans cette zone... ça reste quand même des bêtes. Soud ou pas Soud je, je dirais pas tout de suite, tout de suite, de ça grand. va. Quelque, quelques bonnes secondes quand même. Quelque Au bonnes, pire, quelques je dirais... bonnes secondes. <rire> quelques bonnes. Des grosses secondes. Hein. <rire> Les secondes marseillaises. Dans combien de temps Bah, dans deux secondes, on y est. On <rire> a un peu. Ah, oui, c'est le fameux goudron dont tu me parlais. Ouais, ah, tu vois, c'est un peu dégueulasse. Oui. Ah, oui, voilà. Bah, on prend si tu veux, on prend le waypoint. On oui, on va stopper ici. le ben, c'est très, très bien, on très C'est Très bien, très bien. Oui, oui. Ok. C'est parfait alors. On va rentrer dans son derrière, je pense. <rire> non, pas tout de suite. Non, mais mais après ça. Ah, pour préliminaire. Ah, d'accord, non, mais de ce que je vois de la porte. Euh... <rire> Non, bon, bon du coup chers amis on vous fait des gros bisous On vous dit à, tout de, suite. à tout de suite Pour la prochaine vidéo et... Ciao ciao